Salut tout le monde, c'est Weedman. content de vous voir. Aujourd'hui, je vous fais la review d'un produit avec CBD. Gratiosité de Jean, je vous présente le Skunk Ace, un produit qui vient de l'Ontario. On sait que Jean se procure beaucoup euh, de ces produits en Ontario, donc euh, je t'en remercie vraiment beaucoup. Toujours, toujours avec du CBD, mais Jean m'a fait euh, l'aveu qui s'est procuré le Tangerine Dream de Saint-Raphaël et il a bien aimé. Salut à toi mon Jean, toujours un plaisir de te parler sur Instagram. Faites comme Jean, allez vous abonner à mon Instagram à Weed Indicoman et jusqu'à date je réponds à tout le monde qui m'a qui me parle en privé. j'étais sur l'Ontario Cannabis Store sur le site internet. Euh, on peut avoir ça en 3.5 et c'est 27.95 pour un 3.5. On sait qu'en Ontario, les prix sont toujours un peu plus dispendieux. Donc le 27.95, j'imagine qu'à la SQDC, euh, peut-être à l'entour de 25$. Pardon. Donc, c'est la compagnie Tantalus Lab. On a essayé un produit de Tantalus Lab dernièrement grâce à Jean. Parce qu'on n'a pas Tantalus Lab au Québec. Et j'avais été agréablement surpris. Je voulais euh, essayer le Totalus Lab euh, avec un nouveau produit. Je voulais vraiment ouvrir le contenant parce que j'ai l'impression que la cocotte avait peut-être été... Euh, elle avait mal vieilli dans le petit sac de Ziploc. Donc euh, je vais mettre mes lunettes <rire> magiques. C'est sûr que c'est euh, un beau cannabis, mais c'est ordinaire, c'est ordinaire. Moi, j'aime la ronde, on va lire la ronde. Euh, Est-ce qu'on peut mettre ça en français? Vous allez me dire que oui. Il me semble qu'on peut mettre ça en français. Oui, oui, oui, et voilà. Et voilà. On a de la misère ici. Issu du croisement entre les deux populaires souches Skunk et Aise. Skunk Aise est une variété hybride aux doux arômes d'agrumes au profil de cannabinoïdes équilibrés. Euh, ce qui veut dire là, par cannabinoïdes équilibrés, c'est vraiment le THC-CBD. C'est ça les deux cannabinoïdes les plus importants. Euh, 10% de CBD, 5.5% de THC, donc euh, on appelle ça là, du 2 pour 1, hein? il y a deux fois plus de CBD que de THC, donc c'est pas un produit qui a zéro THC, donc la combinaison des deux, là, on l'a appris avec Winman, hein? euh, c'est un travail d'équipe, le CBD ralentit le THC, et puis le THC fait mieux travailler le CBD, euh, je le dis euh, tranquillement, doucement, j'utilise le CBD pour des mini, mini, mini problèmes d'anxiété. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des plus grands euh, plus grands problèmes d'anxiété que moi, dix euh, mille fois plus grands que mes problèmes personnels. Donc, euh, dans cette situation-là, il faut vraiment consulter un médecin, il euh, ne faut pas prendre ça à la légère, mais si vous avez des mini, mini problèmes d'anxiété, essayez le CBD, euh, vous avez peut-être une chance là, que, que ça l'aide un petit peu. Donc, euh, doux, doux arômes d'agrumes, c'est vraiment, j ai, j ai, j ai, je vais le fumer, je n'ai peut-être pas euh, détecté là, les agrumes, agrumes c'est euh, orange, citron... J'aurais peut-être dit sucré terreux, on va essayer de voir s'il y avait peut-être un petit peu d'autres descriptions, on va y aller avec un papier raw, hein? on connaît le raw, c'est quand même assez populaire. Donc possibilité de CBD là, entre 6 et 12, on a eu 10, du CBD on en a eu toujours plus. Merci encore, Jean. Tantalus Lab. Euh, J'ai hâte d'avoir ça au Québec quand ça va arriver. J'imagine qu'ils vont arriver un jour. On va fumer ça. J'ai hâte de voir si euh, je l'aime comme l'autre. L'autre, je l'avais aimé. Donc, Tantalus Lab euh, font des bonnes arômes. Il y a toujours une petite différence quand on l'allume que quand on le sent. Mais en général... Euh, si on aime la senteur, on va aimer quand on va le fumer. Avec Winman, j'essaie de, de le répéter que c'est vraiment l'arôme le plus important. Le THC après, euh, si tu fumes quelque chose que tu pas, c'est désagréable au départ. OK, on va s'installer. On va tasser les lunettes, THC entre 4 et 6, donc c'est vraiment très très très précis, euh, entre 4 et 6, c'est vraiment 2% de différence. Donc si vous commandez euh, le produit Tont Tantalus Lab, Skunk Ace en Ontario, hein, on ne peut pas se faire livrer du cannabis au Québec provenant de l'Ontario. Mais si vous vous procurez en Ontario, il ben, n'y aura pas vraiment de surprise, vous n'avez pas un 12% de THC, c'est impossible. C'est vraiment entre 4 et 6. Ici, on a entre 5.5. Parfait. Donc, ici, ils répètent un peu là, ce que je vous ai dit tantôt. Les terpènes. Oh, ici, ils disent, euh, « Les euh, profils de terpènes dont les saveurs rappellent la cerise et les agrumes sucrés. » Donc, euh j'aime Je vais aller avec cerise, mais... On va y aller avec cerise. Je n'ai pas, pas détecté les agrumes. Mais c'est un goût agréable. Donc, c'est peut-être la cerise. On va essayer de détecter la cerise. Je me suis tantôt. Euh, Peut-être un mini-rhume. Euh, J'aime mieux vous dire la cerise que les agrumes, ça ne goûte pas les agrumes, ça goûte agréable. Donc, on se comprend là-dessus. Très bon goût. Très bon goût pour un avec CBD. On sait qu'on recherche tous. Quand on fume du CBD, euh, on, on va en découvrir de plus en plus. Hein, on connaît vraiment là, le Étoile polaire le CBD. Je me, je me suis acheté un étoile polaire CBD dernièrement. Le fameux produit là, que Maurice m'avait pris. Hein, vous connaissez Maurice, vous vous rappelez de Maurice. Étoile polaire CBD, quelle histoire. Durga Mata 2 de Namasté, un autre produit que j'aime avec CBD. Vous pouvez toujours aller voir la vidéo top 5 CBD, hein? top 5 CBD de Winman. J'aime vraiment Tantalus Lab. Euh, C'est une, une compagnie que j'aime les arômes. On est deux en deux. Euh, je vous avais dit sur mon Instagram que la prochaine vidéo ce serait le couche rosé Je sais que plusieurs d'entre vous sont déçus en ce moment de me voir faire le Skunk Ace Mais je voudrais ouvrir ça avec vous euh, Quand je vais faire le couche rosé hein, C'est du pink couche de Top Leaf hein, Une nouvelle variété, un nouveau fournisseur euh, ben On va le comparer On va le comparer avec un autre pink couche le pinkouche de San Rafael, un produit que, euh, qui contient 20.14% de THC. Et j'en ai déjà ouvert un et maudit qui est vraiment très bon. Cette batch-là, cette production-là de pinkouche San Rafael à 20.14%. Si vous croisez la batch à 20.14%, procurez-vous-la procurez très efficace, euh, Très, très très efficace elle est très bonne des fois on a du 19% puis on sait pas trop comment on dirait ça fonctionne pas je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais le 20.14 il est très bon excellent vraiment excellent donc euh, les cocottes sont peut-être pas super grosses sont peut-être un petit peu petites un petit peu émiettées là euh, c'est pas deux grosses cocottes mais maudit qui est efficace je te le garantis et de plus je voulais comparer le couche rosé, avec le pink couche, avec ça ici. C'est pas du pink couche. C'est pas du pink couche, mais il y a un petit goût de... Je vais vous le montrer. Vu que ce produit-là coûte 41$ et quelques, faut que ça soit de la qualité, tu sais. Donc, je veux le comparer avec du pink couche, puis, je vais le comparer avec du Rockstone. Un produit à 46$ qui n'est pas un pink couche. Euh, un de mes produits préférés à la SQDC. Euh, égal avec le Purps. Euh, c'est mon deuxième avec le Purps. Mon premier, c'est le pink couche de Saint-Raphaël. J'aime beaucoup le Rockstone, grosse qualité, Broken Coast. Donc, on va vraiment comparer les trois. Euh, les trois produits sont fermés. Donc, c'est ça à l'intérieur, j'ai un autre, euh, autre Rockstone. Donc, euh, c'est pour ça là, que cette vidéo-là est un petit peu importante. Je voulais vraiment vous montrer là, que j'avais un, un Rockstone. Euh, si vous ne voulez pas que. Euh, quand je vais faire la vidéo, si vous n'êtes pas content là, que je compare le Rockstone, vu que c'est pas du Pink Kush, ben écoutez pas cette partie-là. Mais c'est vraiment pour. Pinkush, Pinkush. Avec le Rockstone, c'est vraiment la qualité. La qualité de la, de la cocotte. On, on va mettre les deux cocottes l'un à côté de l'autre, on va le filmer. Et puis on, on va essayer de regarder un petit peu là, euh, le nombre de tricônes, euh, la structure de la cocotte. Hein, euh, on sait que Broken Coast, ça, c'est vraiment pas. Euh, lisse, ça a des bosses, et c'est vraiment, euh, c'est spectaculaire, hein? puis j'en parle souvent avec mon ami Marc hein, sur Instagram, on se parle en privé, euh, quand on rouvre un produit Broken Coast, ben c'est une expérience, c'est une expérience, et puis euh, on prend le temps de la regarder la cocotte, puis on, on, on le voit qu'il y, qu y, qu y a de la passion en arrière de ça, puis qu'il y a sûrement du travail, puis des... Sûrement des calculs pour le nombre d'engrais, le temps de la lumière. Euh, écoutez, Broken Coast, c'est supérieur. C'est supérieur. Euh, je sais qu'il y en a qui trouvent ça vraiment dispendieux. Sulé. Euh, ça se dit ça? Sculé, sculé. Mais. Un jour, il faut que tu te payes du Broken Coast. Un jour, il faut que tu te payes du Broken Coast. Euh, faut faire que tu fasses une heure ou deux de plus au travail une heure de plus en overtime, hein, en sortant, il euh, faut que tu te payes du Broken Coast au moins une fois dans ta vie. Puis si tu ne veux pas euh, toutes les essayer, hein, parce qu'à un moment donné, euh, ça peut jouer sur le budget, tu les vidéos de Weedman, tu écoutes, tu Saturna Weedman, tu écris Rockstone Weedman, et je les ai toutes essayées. Hein, tu la variété de cannabis que tu vas avoir avec Weedman sur YouTube, et puis tu la vidéo. Et puis en général, euh, tu as une bonne idée de savoir là, si c'est terreux, si c'est épicé, euh, fruité. C'est un, un goût qu'on connaît un petit peu, le Skunk haze J'ai aucun problème avec ça. Très très apprécié, Jean. Euh, encore une fois, là... Euh, Deuxième produit de Tantalus que j'aime bien. Il y a une nouvelle compagnie qui euh, a eu son permis au Québec pour faire pousser du cannabis. C'est une compagnie de Huntington. Et puis ça va s'appeler Rose Science Vie. Euh, Rose Science Vie. J'imagine qu'ils vont faire du pink couche. Euh, et puis ils disent là, que ça seraient vraiment là, des produits de qualité. Donc, euh, est-ce que ça va être disponible un jour à la SQDC? Donc, je ne sais pas. Déjà 4 ans que la compagnie travaille sur leurs installations. Et puis là, ils ont obtenu là, un permis pour pouvoir euh, faire pousser du cannabis euh, légalement. Donc, euh, Rose sciences de Vie, euh, bonne chance. Et puis, si euh, vous avez un T-shirt, envoyez-moi un T-shirt Rose Science de Vie. Je vais le porter fièrement. Donne un pouce à la vidéo et euh, abonne-toi à Winman. Bientôt 5000 abonnés euh, sur Instagram, 1300 abonnés. Comme d'habitude, j'utilise beaucoup ma story. Euh, ces temps ci je fais beaucoup de lives sur Instagram. Euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, D'ici une semaine ou deux, euh, peut-être deux, on va recommencer à faire des lives sur YouTube. Présentement, c'est ridicule, euh, je peux pas. OK. Je te laisse là-dessus, puis on se revoit très bientôt là, dans une autre vidéo.